Puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans un nouvel épisode des vlogs de flashing led cette fois-ci sur un nouveau chantier donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur comme éclairage sur ce chantier nous sommes partis essentiellement sur des spots encastrés le propriétaire souhaitait un éclairage simple et pas forcément coûteux avec une petite touche de déco la petite touche déco sera mise en valeur à travers différentes suspensions. Étant sur une villa style colonial, moderne, celui-ci souhaitait des éclairages avec une matière en osier. Nous en avons choisi trois différentes et le rendu est plutôt satisfaisant. La pièce maîtresse de cette villa sera cette très grande suspension qui crée vraiment une ambiance chaleureuse dans ce futur salon. Nous avons placé une corniche avec un bandeau lumineux également pour venir souligner la hauteur sous plafond. Dans toutes les chambres de cette villa, nous avons placé des spots encastrés dans le placo comme ça. Et dans les salles de bain, spots et appliques pour mémoire. de la villa nous, nous avons placé sur la casquette des spots encastrés ce qui va créer cet effet assez sympa sur le mur voilà donc là on pas encore commencé à bosser à filmer les façades extérieures quant à elles sont mises en valeur avec des applis cubiques avec un éclairage up and down vous observerez que le faisceau de lumière épouse toute la façade du haut vers le bas. C'est bon, tu règles le, la, la luminosité Voilà, voilà Ça <rire> devrait être sympa. Ça donne masque Ça va, tu peux faire ses stories Instagram, allez les voir, Caraïbes. Et autant... Réfléchis à la scénographie... -EH. Voilà, ce sera tout pour les vlogs de Flashing LED cette semaine. N'hésite pas à liker, commenter et partager nos vidéos. N'oublie pas de t'abonner à nos différents réseaux sociaux et d'activer la cloche de notification. En attendant, on te laisse avec quelques images de ce chantier. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos et de nouveaux éclairages. Allez, à bientôt